des visiteurs. C'est le moment des déclarations des députés, le député de Népessing. Merci, M. le Président. Ce vendredi, j'ai hâte d'être présent au lancement, de la campagne au lancement officiel de la campagne pour un projet très important dans ma circonscription de Népessing. C'est l'hospice Serenité à Népessing. Je veux féliciter tous les Volontaire mené par Mathilde Basinet et le patron italien Jill Marmin pour avancer cette initiative très importante. La construction de notre hospice résidentiel va créer 150 emplois pendant la construction. 15 à plein temps et 10 à temps partiel quand il est en exploitation. Du soutien pour ces hospices à travers la province, c'est très important. La communauté, la collectivité a déposé des pétitions que j'ai lues ici et maintenant, la levée de fonds officiels commence. C'est une longue route, mais ce n'est pas aussi difficile que la voie de ceux qui ont besoin de cet hospice qu'ils vont avoir. Les hospices donnent un endroit très nécessaire afin de donner des soins en fin de vie de qualité et laisser les gens mourir en dignité. L'hospice Sérénité de Nipissing sera une addition très importante à notre collectivité et je vous remercie l'occasion d'en parler aujourd'hui. Merci. Déclaration de député député de timmons Bay James. Je serai un petit peu pas orthodoxe. Je vais vous remercier d'avoir lancé le prix des livres qu'on a pour la quatrième fois voilà, ici, et je suis très content qu'Edmund Matadoa, on n'a pas poussé les choses, mais il est un auteur depuis longtemps, qui a écrit un livre qui s'appelle Up Goes Rift, une histoire d'Edmund et d'autres qui vivent dans la baie James quant à l'expérience de vivre dans la terre, ce que la terre veut dire pour les Premières Nations, mais aussi euh, l'expérience des écoles résidentielles ont fait aux membres des Premières Nations de la région. C'est un livre très intéressant. Euh, assez difficile, mais c'est un, un livre qui vaut la peine de le lire et j'étais très fier, pas plus que ce lundi soir où vous avez ouvert l'enveloppe comme à la soirée des Oscars et vous avez dit « le gagnant est » et puis une raison, je savais que Edmond allait gagner parce que j'avais son euh, livre, je le connaissais depuis longtemps et je disais que c'était vraiment euh, une chose très importante euh, dans la baie James. Au nom de nous tous ici et tous les concitoyens de la province, je veux vous remercier d'avoir ce prix du président mais je veux euh, féliciter Edwin Matadoan d'être le gagnant de, du prix du président de cette année. Beaucoup de gens dans ma région sont très contents qu'Edwin ait gagné. Merci. C'est en fait un livre extraordinaire. D'autres déclarations des députés, de la députée de Halton. Merci, M. le Président. Je suis très content de parler d'un organisme qui fait un bon travail, les Dancing Dames. Ce groupe, les dames qui dansent, c'est un groupe de femmes qui... Aide les arts et donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Ils ont célébré la Journée internationale des femmes récemment et ont rendu hommage à une douzaine des femmes, des 14 gagnantes. J'ai été bien honoré d'être choisi comme une des femmes gagnantes. Plusieurs femmes ont été reconnues. Merci pour leur contribution dans des domaines des arts, du génie et des services sociaux. Mais la vraie vedette, c'était quelqu'un qui a gagné. La seule, Hurricane Hazel McKinney. Kalin Luraga. Et elle a été recou on lui a rendu hommage comme euh, la mairesse qui a régné sur Mississauga depuis, pendant 63 euh, 3 ans, la mairesse ou le maire le plus long au Canada. Elle a lancé une campagne pour aider les enfants qui souffrent du sida en Afrique et beaucoup d'autres choses qu'elle a fait. C'était inspirant d'entendre la mairesse McAllen et voir comment euh, le public a répondu. Comme on a noté la journée internationale, de la femme cette semaine. J'ai participé à beaucoup de cérémonies. Le réseau des services sociaux dans la région d'York, où on a reconnu des femmes dans la collectivité locale du de femmes sud-est asiatiques. Je veux rendre hommage aux dames qui dansent et à d'autres groupes qui donnent beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Merci, le député de Chatham-Kent-Essex. Merci, Monsieur le Président. À chaque jour, des milliers d'Ontariens utilisent les des repartiteurs de Nafa 1, des services de police pour, et d'autres agents de police pour qu'ils euh, maintiennent en bonne sécurité nos collectivités et il y a quelqu'un qui a fait toute une différence. Le comptable dédi Lafrenier de la police de chatham kent a été nommé pour son travail avec un jeune garçon qui souffre d'autisme et qui a perdu son père à cause de son suicide. Elle a fait aussi beaucoup de travail de promotion pour lutter contre l'intimidation. Elle, Elle chasse des criminels et met en prison. Elle me fait sentir Heureux, elle répond à mes questions et allume euh, les lumières euh, de la voiture de police. Il dit, elle a pris une photo à côté euh, de, euh, de la voiture patrouille et je l'ai mise sur mon bureau à la maison, mon, mon pupitre plutôt à l'école. Merci à la constable Lafrenière d'être un une amie et un mentor aux jeunes Il faut que les gens qui sont nommés pour ce prix doivent être soit un agent de police ou un répartiteur de la police et les nominations doivent être soumises d'ici le 14 mars et vous pouvez faire des nominations au site web euh, PoliceHero.ca et pour les gens qui nous aident. Merci, déclaration de député, de député de Niagara Falls. J'aimerais parler d'un projet les plus importants de la province de l'Ontario aujourd'hui les euh, pistes de course automobile dans ma collectivité qui va mener des emplois stables dans ma circonscription l'équipe qui va créer cette Canadian Speed Motorway et la ville ont travaillé avec des différents paliers du gouvernement depuis trois ans pour enlever des obstacles à ce projet. Je suis très content de dire qu'on est proche à réussir à avoir cet objectif. C'est un projet où on a été, l'a fait en partenariat avec le Collège Niagara, l'Université Brock, l'Université McMaster et l'Institut de technologie de la province de l'Ontario. Et c'est un projet qui va bénéficier de toute la population de la province. On a travaillé avec l'industrie automobile pour assurer que les jeunes esprits de notre province peuvent innover pour avoir un avenir plus vert dans cette industrie. C'est un projet qui peut aider à rendre les la région du Niagara, l'engin économique de cette province et je suis très content d'appuyer ce projet. J'espère que les députés de cette chambre seront avec moi pour assurer que ce projet soit complété parce que c'est un projet qui peut créer des milliers d'emplois pour cette circonscription et apporter des millions de dollars de développement économique année après année. Merci, déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci. Dans ma circonscription de Cambridge la semaine dernière, une légende locale a célébré un jalon. Danny barbier, philanthropiste, légende locale, et euh, chef communautaire, a, a célébré son 80e anniversaire. Euh, quand je, je lui ai rendu visite, il avait du gâteau et il fallait partager. Il est, est donné quatre heures en Macédoine. Il est venu au Canada en 1956 et en 1958, il a ouvert son premier salon de barbier à Hamilton. Il est dans la région de Cambridge plus tard. Des photographies dans son bureau sont, sont énormes. Il a une histoire pour chacun. Il est très fier. Il adore le Canada comme pays. Et il dit qu'il le met à la fenêtre. Dit a toujours voulu aider les autres. Il a toujours participé au marcheton de coupe de cheveux pour aider l'hôpital. Il a essayé d'établir le festival, le festival de films de Cambridge et le club de la Macédoine. Danny encourage des gens à voter. Il a un sondage en demandant à ses clients pour qu'ils vont voter et il fait des prévisions, prévisions qui sont souvent euh, meilleures que les sondeurs officiels. Merci Danny et j'espère, euh, bon anniversaire, j'espère que tu vas vivre pendant de longues années. Déclaration de député, la députée de dufferin Je veux souligner les effets dévastateurs des coupures budgétaires pour les soins de santé. Avant le budget provincial, j'ai demandé au ministre de la Santé de restaurer des financements à des services de médecins et à trois des cinq laboratoires dans la région de dufferin Carlin. Le ministre a dit qu'il a été porté en confusion par ma question. Il ne se rendait pas compte des conséquences de son geste. LifeLab en février, qui a les deux laboratoires principaux dans le comté de Dufferin, ont envoyé une lettre en disant qu'ils allons fermer les laboratoires à Toronto, London et Ottawa, en plus de consolider les services et arrêter des arrangements pour laboratoires locaux et réduire les heures d'ouverture de 53 centres de services aux patients. Et les laboratoires à Orangeville et Shelburne seront touchés, bien sûr. On va avoir plus d'attente de, pour des services de laboratoire. Dans une lettre du pré on a dit euh, que cette décision est prise parce qu'il y a eu des réductions de fonds du gouvernement ontarien, mais le ministre refuse d'admettre qu'il y a un lien direct dans ces réductions de financement et des fermetures de laboratoires. Suite à cette dernière annonce, j'ai demandé au ministre d'assurer du financement aux services de santé afin que les patients en Ontario puissent recevoir des soins, pas des coupures. Merci. Le député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, je suis très content de reconnaître aujourd'hui les compagnies de numérique interactive et j'étais joint avec le ministre du, du du tourisme, de la culture et du, support, du sport pour annoncer une augmentation euh, de fonds, plus de fonds à un fonds de des médias interactifs numériques qui aident à développer des produits d'avant-garde comme des jeux, des magazines en ligne et d'autres. J'ai parlé à M. Mark Bishop pendant cette cérémonie qui était, dirige Distribution 360 qui dit que euh, son entreprise elle a créé des emplois. Et la production de médias numériques interactifs euh, appuie euh, plus de 17 000 emplois et contribue plus d'un milliard de dollars aux recettes annuelles. C'est très important pour l'avenir économique de la province. Ces médias interactifs numériques sont très importants dans la vie de tous les gens et le soutien de l'Ontario à ce secteur démontre notre engagement à avoir un Ontario concurrentiel à l'échelle mondiale. Félicitations à toutes ces compagnies à Trinity Spadan. Merci. L'intégration député, la députée Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Lundi, j'ai eu l'occasion avec mon collègue, la députée de Cambridge, d'aller à l'Institut du Collège Forest Heights pour euh, rencontrer les élèves, les enseignants et les administrateurs d'école pour partager la modernisation de notre programme de bourse aux étudiants. Comme vous savez, on fait la relance et euh, les étudiants des familles qui paient, ont moins de cinquante mille dollars de de re revenus ne vont, euh, ne sont exemptés des frais de scolarité moyens. C'est très positif pour les universités et les collèges communautaires et ça veut dire que les élèves qui viennent d'un milieu moins nanti pourront aller à, à l'université et, et à l'école euh, et au collège. Il y a un exemple, par exemple, un MDX qui a été reçu à Ryan's, pour étudier à Toronto pour la psychologie, Amanda a entendu qu'il y avait des frais de scolarité gratuites sur Facebook. Elle pensait que c'était une blague, mais quand elle a vu, ça lui a fait changer tout le plan de l'avenir. Je ne vais pas avoir des difficultés à payer pour l'alimentation et le logement. J'étais très content de l'entendre. Je pense que des étudiants comme Amanda, peu importe leur situation socio-économique, ont une meilleure chance pour l'avenir et c'est une chance pour faire progresser l'Ontario. Je remercie tous les députés.